Michael lapé bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce mardi matin. On sent déjà depuis hier lundi que vous êtes... Passionné par votre métier. Vous êtes devenu un concepteur de montres comme Pascal vient de l'annoncer. Une conception qui a pris le temps de la réflexion. C'est bien deux ans, non Oui, j'ai mis deux ans pour euh, étudier mes projets. J'en ai beaucoup en tête et j'en ai sorti un il y a huit mois. Alors, donc, euh, les montres que nous allons découvrir euh, sont sur le marché, si j'ose dire, depuis huit mois. Euh, on peut inviter les auditeurs à d'abord rejoindre le site internet ah, oui. si vous êtes déjà au bureau. Bien voilà. sûr, Alors, allez sur euh, www.gavox.com Com. Alors, Eplay Gavox, G-A-V-O-X, très facile, mettez Gavox sur Google et vous le trouverez. Michael, vous m'avez apporté de très belles montres ici euh, ce matin. Elles sont extraordinaires. Notons que tout le monde aille sur Gavox.com, comme ça on va pouvoir visualiser ce que je vous allez m'expliquer. Alors d'abord, ces montres, elles ont un nom. Elles s'appellent Curtis P40. Donc allez sur l'onglet Curtis P40. Hein, Exactement. Ce Gavox. Là, vous les découvrez. Et pourquoi les Curtis P40 Curtis P40 pour encore cette idée de montrer que cette... Cette montre est liée à un avion. L'avion Curtis P-40, qui est en fait le Flying Tiger. Et j'ai pris pour créer ces montres l'aspect des instruments de bord, des instruments de cockpit de cet avion-là, pour faire ma collection qui est représentée par six différents modèles. Alors là, on les a sous les yeux sur le site internet, sur Gavox.com pour nos éditeurs qui viennent exact. de nous rejoindre. Mais <rire> si je les ai sous les yeux, elles sont. Enfin, pardonnez-moi, mais là, je suis séduit, elles sont magnifiques. Hein? Merci, en tout merci. Cas, elles sont super bien présentées. Mais le travail que j'ai fait derrière ces montres est très important. Et ce sont des montres aussi qui respectent les normes de l'aviation ou des mondes aviateurs avec un contraste très important entre le fond et les aiguilles. Les fonds sont noirs, les aiguilles oui, sont blanches. Je vois, oui, oui. Les boîtiers sont soit noirs, soit acier brossé, mais pas brillant pour éviter d'éclabousser au regard oui, qui pilote et ah, pas de reflet Alors la luminescence, je vois aussi. Exactement. Jour et nuit, on peut voir les aiguilles et le fond. Vous allez vous amuser, si vous avez une montre comme ça, à regarder la nuit. <rire> Elles sont encore lisibles. Quasiment comme deux jours. <rire> Alors, gavox.com, pour ceux qui nous rejoignent, il y a quand même une anecdote, c'est votre ancêtre qui a euh, sur un P-40 ah, oui. dessiné. Allez, il faut nous expliquer. Exactement, ça, donc les... the Flying Tiger, <rire> ces tigres volant, ces avions avec des dents de requin. Il faut savoir que mon grand-père est allé en 1940 rejoindre une escadrille très, très spécialisée de 190 personnes pour apprendre aux Chinois à se défendre contre ces donc, Japonais d Chine, vice... hein, ouais. Voilà. Et un jour, inspiré par une revue, ils ont décidé d'aller peindre des dents de requin. Ils étaient à trois des dendrequins sur ce Curtis P40. Sur les avions, donc. Hein. Exactement. Et le général Cheneau, qui était là à l'époque, a trouvé l'idée formidable. Et finalement, tous les avions, on les connaît bien avec ces dandrequins. C'est ouais. devenu une légende. Hein. C'est devenu une légende, effectivement. Sur les dessins animés, on les voit d'ailleurs, et sur les films historiques aussi. Dani hein. euh, qui, qui le connaît, évidemment. Et donc, vos montres, finalement, c'est un subtil alliage, si j'ose dire, sans jeu de mots, entre cette passion pour les montres, que vous avez des montres de qualité, mais aussi votre histoire personnelle de vos ailleurs avec je, Effectivement, j'y ai aimé beaucoup du mien, j'adore ouais. l'aviation, ma famille américaine dans l'aviation et faire une montre d'aviateur, c'est le summum, c'est super. Allez sur gavox.com, euh, il est important que vous puissiez préciser que ce sont des montres quartz, c'est-à-dire Exactement, ce sont des montres à quartz ici, cette Curtis P40, donc ouais. elles ont une pile avec une autonomie de 3 à 4 ans ouais. et elles sont résistantes à l'eau, elles ont tous ces aspects d'aviateur, comme je l'ai ouais. dit. Et bah, elles coûtent combien, docteur Ah, Entre 160 <rire> et et 210 euros. Ce qui n'est pas cher, pardonnez-moi, même si c'est un budget, mais lorsqu'on sait que ces montres sont numérotées. Ah oui, euh, j'en en sortirai pas plus de 250 de cette collection-là. C'est vraiment une fierté personnelle de faire quelque chose d'assouvi, avec mon plaisir, pour une quantité limitée. Et petit clin d'œil, on en parlera demain mercredi, c'est que non seulement les cadrans, les montres sont super jolies, bien sûr elles répondent à des critères d'aviateur, mm -hmm. mais en plus les bracelets sont pas mal. Là, à demain. À demain. À demain, Michael.